Bonjour à tous Alors aujourd'hui ben, Nous allons encore Et encore ouvrir enfin, Présenter les cadeaux Que Alia a eu pour son anniversaire Donc vas-y ben, Alia Nous allons commencer par un livre Mandala. Un magnifique livre Mandala. de Mandala Qu'elle a eu pour son anniversaire Où elle va passer des heures et des heures à colorier Des images très belles Vraiment très très belles Donne-moi que je voie un peu plus près Vraiment de très très, très belles images. Bien. Ouais. Super. Tu vas passer à... Je pense que tu vas te régaler à colorier ah, tout bien, ça. ça. Bon, c'est tout ce que tu trouves dedans. Enfin, voilà, pas tout. Prendre. Quelques. Oui. Après. Les crayons. Bah, les crayons. Voilà. Nous avons aussi des crayons qui allaient avec. Voilà. Après. Les tatouages. Ouais. Mais je vais d'abord par la carte Après, La carte à gratter Gravure argentée Un livre Animal Style oh. Très beau oh. Un colorier Il y a des autocollants Voilà Et le petit panda Et après, nous avons des décalcomanies de petites princesses. Oh, bah en vous fait, la carte. Voilà. Ah. Ouais. Ah, Vas-y, gratte. Je pense qu'il faut que tu grattes euh, ça gratte. gratter les lignes. Il hein. faut que tu grattes les lignes imprimées afin de créer la gravure argentée. Ça, là, je dois gratter ça. Non, tu dois gratter les... les, les, les, les, les... Voilà, on a la, le, le, le petit dauphin. est ce que tu dois faire, fais voir. Avec le petit bout, je crois que... Ben c'est tout ce qui est argenté, voilà. Tu vois tout ce qui est... Alors C'est un travail minutieux, hein, vraiment. Ça dépasse C'est tout petit, petit. Ça dépasse ben, Tout ce qui est blanc, en fait, argenté, il faut que tu le passes bien dessus. Hein. Pourquoi Ah, ben parce que c'est comme ça. Il faut que ça fasse... On va passer hier tout. Ah il faut bien t'appliquer, il hein, faut pas tout gratter. Il hein. faut bien que tu passes sur les traits. Hein. Après, tu souffles. Hein, voilà, pour bien voir hein, si tu as bien fait. Euh, si tu es bien passé sur les traits. On travaille euh... de petites fourmis. On doit faire toute la carte. Et après oui. C'est pareil là ben là, c'est pour, euh, oui, c'est pour euh, gratter, ouais, pour nettoyer, peut-être, ouais, c'est pour t'entraîner, peut-être un petit peu. Se mm. finir tout Non. Et ça, on va le laisser. Tu le feras plus tard, hein, toute seule et tout tranquillement. on les a présentés. Euh, ce, ce qui serait bien que tu fasses, c'est, euh, voilà, les tatouages. Tu finiras là Oui, tu feras ça tranquillement, quand on pourra, qu on pourra. Ah, aura... Tu auras Alors, toi je... Alors, peut passer je... bon, bah, la... là, il faut les Le sketch, voilà. Ça, je le Ah, ben. Wow Vais... En plus, fait, on a les... Je prends le paquet. Okay Alors, attends, il faut bien regarder comment on fait, mon hein, gars, avant de commencer. Oh, mais je... je suis pas là encore. Alors, nous, on va des ce qu'ils ont. Voilà. Alors, on te dis comment faire. Hein. Le style mi hop Prends le tatouage que tu désires décorer. Alors, il faut que tu choisisses le tatouage que tu veux décorer, déjà. Lequel tu veux décorer Lequel tu as besoin. Il y en a tellement. Ah, bah oui. Je veux décorer c'est là Le grand. Mmh. Le grand et donc on te demande alors je vais, elle veut faire celui-là comme tatouage. Alors je vais, regarder les on n'a pas deux là. Je vais le te le découper. ça oh, le faire, que je faire. Voilà. Après les jolies petites paillettes. Attends, attends, faisons les choses. Dans ah, l'ordre chérie. Vais... C'est des paillettes ça en fait. Ouais. Il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est bon. J'ai le tatouage vieille. que tu veux. Mais, mais il faut découper ça. Attends. Commence par bien. appliquer les diamants fantasy en suivant le modèle déjà imprimé. C'est-à-dire je... qu'ici, là, il faut que tu mettes les petits diamants. Par exemple, tu vois les verres. Celui-là, il va avec celui-là. Tu les mettre. Alors, je ne sais pas comment tu dois les mettre. Elle est où oui. la notice elle est là. Alors attends, j'arrive à. Euh... Je te demande de mettre. Attends, deux. Faut l'enlever. Faut enlever les. Faut les enlever. Faut, le hein? ah, faut que je décoller ça. Ah, ça, on le décolle. Attends. Tout ce qu'il nous dit, je retire soigneusement le papier recouvrant la partie du tatouage à décorer. Si tu as des difficultés à retirer les petites parties, utilise un outil pointu comme un cure-dent ou une aiguille. Commence par appliquer les diamants fantaisie en suivant le modèle déjà imprimé. Ah oui, tu peux aussi créer ton propre modèle en utilisant d'autres diamants donc là bon, en fait faut le il faut enlever, il faut enlever, enlever. enlever. j'ai l'impression, voilà, fais très attention, ça colle, donc, donc après tu dois mettre des diamants, en fait tu peux créer toi-même ton, ton tatouage, les diamants fais au dessus, même pas tes doigts dessus, oui. oui, tu dois les mettre dessus Euh, Alia est en train de disposer des petits diamants pour elle crée son tatouage. Elle ne prend... fait pas l'exemple. Elle crée elle-même son petit tatouage. Tout autour. Et après, voilà. Après, tu vas devoir appliquer tout autour des diamants les micro-perles. Il faudra que tu utilises ton doigt pour faire coller les perles au papier autocollant. C'est ce que je suis en train de faire là. Non, oui. C'est OK. Alors voilà avec les petites baguettes. Et maintenant, nous allons rajouter une micro-paire que tu vas devoir tout simplement bouger avec ton doigt pour bien qu'elle colle. Oh mmh. Je sais Avec ton doigt, tu vas les. On en met trop. Là, ben, je sais pas. En fait, <rire> ah, c'est bon. C'est bon. Alors. Et après, je crois qu'il faut que. Voilà, tu mets, tu mettes bien. Euh... Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est la première fois que nous faisons un tatouage. Donc première fois, ben, c'est toujours un peu plus compliqué. Et à force d'en faire, on arrive à. On y arrive. Voilà. voilà après voilà ce que ça donne et alors après je, attends. je suppose qu'il faut que je te le décolle pour que tu puisses alors bien que re tu la notice normalement tu retires le tatouage autocollant soigneusement quand toutes les sections de tatouage sont décorées tu peux maintenant décorer ton corps avec les tatouages originaux scintillants. Donc, attends, je mange tout ça qu'on a écrit. Voilà. Voilà, on va. Nous allons pouvoir mettre le tatouage à l'allian. On a ici. Waouh <rire> Oh Oh. Un petit peu euh... pas facile non plus, hein? C'est trop oh. joli. Ah. Mets ton, mets ton, mets le correctement ton bras. Mets ton bras correctement. Est Ce qu'on peut faire c'est de faire ça, Et voilà, Je te montre bien tes tatouages. De très très beaux tatouages qui ont été fabriqués par. Alia, c'est très beau et ça brille, c'est magnifique! J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein on a beaucoup aimé faire les tatouages, c'était super, tout brillant, magnifique. Hein bon, on en essaiera d'autres encore. Hein ouais, tu as, en as en aimé, Alia? Tu aimes bien Est ce que tu as fait, ta création? Bon, ben, c'est super! J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et puis, bah, abonnez-vous Sayonara À très vite pour de nouvelles aventures